Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, oh, alléluia, alléluia. Salut à tous Bonsoir, chers adorateurs, dans le nom du Seigneur Que le Seigneur soit béni ce soir Et qu'il soit élevé, glorifié soit le nom du Saint Sauveur Nous allons encore une fois élever la voix pour lui dire merci Merci parce qu'il est Dieu, merci parce qu'il est grand, merci parce qu'il est bon Merci parce qu'il est fort pour nous que l'éternel soit béni dans la vie de chacun de nous, et que nous soyons bénis dans le nom de l'éternel Dieu Tout-Puissant. Gloire et honneur soient rendus à Jésus, notre Dieu Tout-Puissant. La Bible dit, quand vous priez, dites notre Père, qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors ce soir, nous allons demander que seulement la volonté de Dieu se fasse ce soir. Et que nous puissions l'adorer en esprit et en vérité. Prions nous-mêmes pour demander à Dieu que seulement sa volonté soit faite. Que seulement sa volonté se manifeste dans nos vies. Prions l'éternel Dieu Tout-Puissant. Bénissez le Seigneur. Vous tous...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 vers Lui. Alléluia. Béni son notre Dieu. Alléluia. Que le Seigneur lui soit béni de Sion. Lui qui fit le ciel et la terre Alléluia Lui qui fit le ciel et la terre Alléluia Levez les mains vers lui oh. Alléluia Béni son nom Dieu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 Alléluia. Levez les mains vers lui. Alléluia. Bénis son nom, trop Dieu. Alléluia. Oui, que le Seigneur.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 pour dire merci à ce Dieu-là, pour dire merci à ce Dieu grand, pour dire merci à ce Dieu fort, merci à ce Dieu glorieux qui nous permet de nous réunir ici pour l'adorer, qui nous permet de pouvoir le célébrer, le chanter, le glorifier comme il se doit. Merci Seigneur pour tout ce que tu es dans nos vies. Merci, ô éternel Dieu, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci pour ta présence. Merci pour ton saint nom, Seigneur. Merci pour, pour l'autorité que tu nous donnes. Merci, toi, le Dieu tout-puissant, qui permet toutes choses et qui fait toutes choses bonnes et bien selon ton temps. Sois glorifié, éternel. Béni sois-tu. Merci, ô Dieu, d'avoir permis... Que nous soyons réunis ce soir pour t'adorer, pour élever notre esprit vers toi, pour te rendre honneur, gloire et majesté. Comme tu es grand, éternel Dieu Tout-Puissant. Comme tu es bon, éternel Dieu Tout-Puissant. Ce soir, tu vas glorifier ton Dieu. Alléluia. Tu vas glorifier ton Dieu. Amen. Est-ce qu'on me reçoit bien, adorateur, parce que ma connexion est en train de me jouer des tours. Alléluia. Mais l'Éternel Dieu Tout-Puissant est vivant. Alléluia. Est-ce qu'on me reçoit Shalom à tous. Shalom, shalom. Je vois les, les messages des adorateurs pour savoir si je suis reçu en temps réel pour glorifier l'éternel Dieu. Amen, amen. Alléluia. Gloire, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Gloire gloire à Dieu, j'ai pu trouver un bon endroit où me placer Je pense que ma connexion passe mieux ici Alors, nous sommes encore réunis en tant qu'adorateurs de Dieu pour adorer Aujourd'hui, nous allons lui dédier quelques chansons Pour lui dire combien de fois il est grand Dieu tout puissant, comme mon cœur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 Et quand je songe au sublime mystère, qu'un dieu si grand ait pu penser à moi, que son cher fils soit devenu mon frère, et que l'héritière du grand roi de tout mon être alors lève un chant Dieu Tout-Puissant que tu es grand de tout mon être Chant Dieu tout puissant, que tu es grand, Dieu tout puissant, que tu es grand. Dis-lui qu'il est grand ce soir. Dieu tout puissant. Que tu es grand de tout mon être alors s'élève un chant dieu tout puissant que tu es grand de tout mon être alors s'élève un chant Dieu Tout-Puissant Que tu es grand Dieu Tout-Puissant Que tu es grand Magnifiant le Dieu Tout-Puissant Que tu es grand Nous allons élever le nom de l'éternel Dieu tout puissant Nous allons exalter le nom de l'éternel Dieu tout puissant Parce que la Bible dit qu'il n'y a aucun autre nom qui soit au dessus de ce nom là Parce que ce nom là est le plus grand, ce nom là est le plus merveilleux, ce nom là est le plus glorieux Alléluia. Alors nous allons élever ce nom-là. Nous allons l'élever en conséquence sur nos vies. Nous allons l'élever en impact sur nos vies. Afin que ce nom-là soit agissant et agisse terriblement dans nos vies. Et qu'il agisse au-delà de toutes nos espérances dans nos vies. Nous allons élever le nom de ce Dieu-là. Le nom de ce Dieu grand. Le nom de ce Dieu fort. Le nom de ce Dieu glorieux. Le nom de ce Dieu puissant. Celui qui détient toute puissance et toute autorité. La Bible dit qu'il a été donné l'autorité à Jésus et l'autorité que Jésus a ne peut être égalée sur cette terre comme dans les cieux. Jésus a toute l'autorité et c'est par son nom et c'est seulement en prononçant ce nom-là que nous aussi nous recevons l'autorité. Parce que la Bible dit qu'il est mort à la croix afin que nous devenions des enfants de Dieu. Et que nous possédions toute autorité Alors pour, voilà pourquoi ce soir Tu vas demander que seulement le règne de Dieu s'installe dans cette atmosphère Alléluia Que seulement le règne de Dieu soit là Et que Dieu dirige par son nom et par sa grande puissance Par sa bonté et sa grande royauté Alléluia, bénis le nom du Seigneur Bénis le nom du Seigneur en ton cœur Glorifié soit le nom de Dieu Magnifié soit le nom de Jésus Seigneur Jésus Je t'aime Je me donne tout à toi Que les écailles de mes yeux tombent Et que je te vois tel que tu es Ramène-moi en chaud Simple qui me montre ta grandeur. Les cieux, la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvre mes yeux que je voie ton armée qui m'entoure. Que je sais se croire à la taille des illusions que j'affronte la nuit, le jour. Tu es plus grand que tout ce que l'on dit de toi Tellement grand que tout ce qu'il y a ici bas Tu es plus grand que les mots du dictionnaire Tellement grand que tout ce que tu fais est ta, à ta taille mot Mon néné, mon nez. Tout ce que l'on dit de toi Tellement grand Que tout ce que tu fais Ce soir nous voulons seulement te dire que tu es grand Seigneur, nous voulons seulement te dire que tu es bon éternel Dieu Tout-Puissant, nous voulons seulement te dire que ton nom est élevé au-dessus de tout nom, nous voulons seulement te dire que tu es le Dieu en qui nous croyons et en qui nous espérons, nous voulons seulement te dire que nous n'avons nul autre que toi, nous n'avons aucun autre Dieu que toi. Car tu es celui-là en qui nous espérons. Tu es celui-là en qui nous avons placé notre force et notre confiance. Voilà pourquoi à chaque fois, éternel Dieu, nous nous tournons vers toi. Et peu importe la situation, nous ne reconnaissons que toi. Et à chaque fois, tu viens nous délivrer. À chaque fois, tu viens nous secourir. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous n'avons aucune autre action si ce n'est de t'adorer. Si ce n'est de t'adorer, si ce n'est lever la voix pour te dire combien de fois tu es bon Jésus. Si ce n'est de glorifier ce nom-là qui est le tien. Alléluia. Alléluia. Adorateur, ce soir, tu vas poser une main sur ton cœur. Et tu vas poser une autre main sur ta tête. Nous allons faire une imposition de main. alléluia. Et nous allons dire au Seigneur Jésus de mettre en notre cœur son amour. Car la Bible dit, au-delà de tous les commandements, le plus grand commandement, c'est de s'aimer les uns les autres. Et nous allons demander ce soir à Jésus de nous donner cet amour véritable qui donne la paix. Cet amour véritable qui délivre des angoisses et des soucis. Cet amour qui nous rend paisibles. La main sur la tête va signifier toutes nos pensées. Alléluia. Et la main sur le cœur va prendre en compte tous nos sentiments. Et nous allons demander ce soir à Dieu qu'il nous donne l'amour, son amour véritable, son amour infini. Cet amour-là qui a permis qu'il aille sur la croix pendant que nous étions que, que pécheurs. Cet amour-là qui a permis qu'en roi et fils de roi, il jette son manteau et qu'il vienne se donner. En tant que voleur pour le voleur. En tant que prostituée pour la prostituée. En tant que menteur pour le menteur. En tant que égaré pour l'égaré. Afin que nous soyons tous réunis avec lui le jour du jugement. Alors ce soir, tu vas demander cet amour-là. ce amour-là qui a permis qu'un fils de Dieu devienne homme. Afin que toi, fils d'homme, tu deviennes fils de Dieu. Alléluia. ce amour qui a permis cet échange... Oh, d'être terrestre en être céleste que nous sommes devenus aujourd'hui. Alléluia. Tu vas mettre ta main sur le cœur et tu vas demander à Dieu de te donner son amour qui te donne cette paix. Alléluia. Reçois l'amour de Dieu. Reçois l'amour de Dieu. Reçois la paix de l'éternel Dieu Tout-Puissant. Reçois la paix de l'éternel Dieu Tout-Puissant. Envahis-nous de ton amour, Seigneur. Embrase-nous de ton amour, Dieu Tout-Puissant. Si ce n'est toi, Seigneur, que je loue sur ces terres, Allons pour quoi je vis, allons pour quoi je vis, oui si ce n'est toi, Jésus, que je loue sur ces terres. Allons pour je vis, allons pour quoi je vis. Car je suis né pour te louer, je suis né pour t'adorer, je suis né pour te louer, je suis né pour t'adorer, si ce n'est toi, papa. Que je loue sur ces terres. Oh, allô, pour, quoi, je vis. Allô, pour, quoi, je vis. Oh, si ce n'est toi, Yeshua. Que j'adore sur ces terres. Pour oh, t'adorer aussi Car je suis né pour te louer. Je suis né pour t'adorer. Tu m'as créé pour te louer. Tu m'as créé pour t'adorer. Pour te louer Oh Jésus Pour t'adorer Accepter de te dépouiller pour nous, voilà pourquoi ce soir nous n'avons que nos mots pour te dire merci éternel Dieu, je ne peux éternel me taire devant ce sacrifice qui est grand, je ne peux me taire devant ce sacrifice qui est glorieux, je ne peux me taire, oh quand le roi se dépouille pour venir vers moi, Jésus Christ de Nazareth, tu as été le premier à faire le pas vers moi, tu as été le premier à faire le pas vers nous. C'est pourquoi ce soir nous voulons élever nos voix pour te louer. Élève la voix, adorateur, et dis au Seigneur Dieu Tout-Puissant, combien de fois il a été bon pour toi, combien de fois il a été grand pour toi, tout ce que Dieu a fait dans ta vie et bénis son nom, bénis le nom de l'éternel Dieu tout-puissant, élève le nom de l'éternel Dieu tout-puissant, que l'éternel Dieu soit magnifié, qu'il soit glorifié et qu'il soit élevé au-dessus des cieux, soit glorifié Jésus, hosanna à toi Père, alléluia à toi Rabbi, hosanna à toi elle les alléluia à toi et Shaddam, oh, oh, et oh, et les lions, soit glorifié. Sois magnifié Sois élevé Éternel Dieu Tout-Puissant Gloire, gloire et honneur soit rendu Au lion de la tribu de Judas Toi qui portes tous ces noms glorieux Sois élevé Jésus Les... L'éternel est papa, le Dieu tout-puissant et papa, le créateur est mon père, le Dieu d'amour est mon papa, l'éternel est papa. Le Dieu Tout-Puissant est Papa, le Créateur est mon Père, le Dieu d'Amour est mon Papa. Jésus, je t'aime, je t'aime. mon papa, Jésus je t'aime, je t'aime, tu es mon papa, Jésus je t'aime, oh, mon Jésus moi je t'aime, tu es mon papa, Jésus love you Papa Oh, Alléluia, Jésus Combien de fois tu es glorieux, Père Combien de fois tu es glorieux, Jésus Alléluia, ce soir Adorateur, acclamons le nom du Seigneur Dieu Tout-Puissant dans nos maisons Acclamons le nom de Dieu Tout-Puissant Acclamons le nom de celui-là qui est grand Acclamons le nom de celui-là qui est fort Alléluia la Bible dit, l'heure est venue, elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront, en esprit et en vérité. Que l'éternel soit béni sur cette parole, parce que nous, nous l'adorons, en esprit et en vérité. Alléluia. D'autres adorent le bijoux, d'autres adorent le mari. D'autres adorent leurs enfants, d'autres adorent leurs richesses. Nous on adore Jésus, -oh nous on adore Jésus, -oh, il est vivant. Ton roi est vivant, il n'est pas mort. Jésus est vivant, il n'est pas mort. Il est vivant, vend, Il est vivant pour ta paix. Il est vivant pour ta gloire. Oh, il est vivant, il est vivant, Il est vivant, il n'est pas mort. Il est vivant pour ta sécurité. Yeah, il est vivant pour ton adoration. Oh, il est vivant. Il est vivant. Il n'est pas mort. Il est vivant. Vent, vent. Yeh, il est vivant. Vent. Oh, wow, Jésus est vivant. Oh, il est vivant. Vent. wa wow, notre dieu est puissant oh, il est vivant vingt, vingt. Yeah, hey, hey, il est vivant wa wow, ton dieu est puissant oh, il est vivant vingt. il est vivant pour ta plénitude hey, il est vivant pour ton adoration wa wow, il est vivant oh, il est vivant vingt. L'éternel est vivant Et il est vivant vent, vent. Il est vivant Pour ta gloire Il est vivant vent. Il est vivant pour ta paix Il est vivant vent, vent. Yeah, Il est vivant oh, Il est vivant oh, wow. Jésus est vivant Et il est vivant vent, vent. Notre Dieu est vivant Notre Dieu est glorieux Notre Dieu n'a pas le temps il n'a pas de temps, parce que lui-même, il s'appelle le temps. Alléluia. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, tout ce qu'il nous demande, c'est de l'adorer. De l'adorer. De l'adorer. Car la Bible dit... Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Alors si en ton coeur, dans ton cœur, tu as l'amour de ton Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qu'est-ce qui ne pourrait pas concourir à ton bien Alléluia. Combien de fois tes témoignages ont été grands parce que tu as l'amour de ton Dieu. Adorateur, remarquez que dans nos vies, il y a des choses qui nous arrivent. Tu sais que ce n'est pas fait de la main de l'homme. C'est Dieu qui agit. Alléluia. Comme les gens aiment le dire, il y a Dieu dedans. Amen. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, tout ce que nous devons faire, c'est de l'adorer. C'est de rechercher premièrement les choses du royaume des cieux. Et toutes ces choses-là, et toutes choses sur la terre, nous seront données. Alléluia. Parce que les choses d'en haut, les choses, quand on affectionne les choses d'en haut, toutes les choses d'en bas, nous sont soumises. Alléluia Nous devons savoir que dans cette vie, comme dans une autre et comme dans toutes les autres vies que les gens ont eues avant nous et que les gens auront après nous, les choses divines s'accomplissent d'abord afin que cela se réalise sur la terre. Voilà pourquoi peu importe la situation dans laquelle tu es en ce moment, peu importe ce que tu traverses en ce moment, peu importe les douleurs et les blessures intérieures que tu as en ce moment parce que c'est pas parce qu'on est enfant de Dieu qu'on n'a pas de difficultés. C'est pas parce qu'on est enfant de Dieu qu'on n'a pas de soucis. Mais la Bible dit que la Bible dit que l'Éternel Dieu est puissant et qu'il est grand. Alléluia. Alors peu importe ce que tu traverses aujourd'hui, peu importe les difficultés dans lesquelles tu es, peu importe le chagrin que tu as, peu importe le projet que tu as depuis qui ne se réalise pas ou oh, peu importe l'enfant que tu es en train de rechercher, peu importe la guérison que tu recherches et que tu n'as pas peu importe peu importe la voiture que tu n'as pas pour tes déplacements, peu importe la maison que tu n'as pas encore achetée. je te dis, adorateur de Dieu, que l'éternel Dieu est plus grand que tout ça que l'éternel Dieu est plus grand que tes soucis et que celui-là même qui voit en nos cœurs et qui connaît nos cœurs, qui sondent les cœurs et les reins, nous accordera, nous accordera tout ce qui est digne d'un vrai adorateur. Alléluia. Peu importe tes soucis, l'éternel est plus grand que ça. Peu importe l'inquiétude que tu as, l'éternel Dieu est plus grand que ça. Alléluia Souvent, les soucis nous accablent. Les soucis nous empêchent même de prier. Tellement que nous sommes, oh, débordés par les blessures. Tellement que nous sommes submergés par les choses de ce monde. Mais sache, adorateur, que tu es l'ambassade est l'ambassade du seigneur chaque être vivant ici nous sommes dans l'ambassade du seigneur et que l'éternel dieu a dit de ne pas se soucier du lendemain et que le lendemain se soucie de lui même je veux prier pour quelqu'un ce soir qui traverse une période difficile. Alléluia. Je me mets en mon cœur de prier pour quelqu'un qui n'a pas une douleur physique, mais c'est plutôt moral ou je ne sais pas si on dit mental ou moral. Alléluia. Je ferme les yeux et je prie que l'Éternel guérisse ton cœur. Alléluia. Nous sommes tellement en esprit que je peux ressentir cette douleur. Alléluia. Que l'Éternel t'accorde sa paix. Que l'Éternel t'accorde sa paix. Là où tu te trouves, Dieu Tout-Puissant, accorde-lui la paix. Prions, frères et sœurs. Prions afin que Dieu Enlève toute inquiétude dans nos cœurs. Alléluia. Je veux prier pour quelqu'un qui a des blessures intérieures. Alléluia. Je veux prier pour quelqu'un qui a des blessures, l'éternel en train de rediriger le message, l'adoration, Alléluia. Que Dieu guérisse tes blessures, que Dieu guérisse ton cœur, Alléluia. Il ne t'a jamais abandonné, il ne peut pas mentir. Il a dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Quelle que soit l'épreuve, il ne t'abandonnera point, il ne te délaissera point. L'éternel Dieu ne peut pas mentir. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Alléluia. L'éternel ne t'a pas abandonné, il ne t'abandonnera jamais. Que tes blessures intérieures soient soignées. Que l'éternel Dieu Tout-Puissant vienne lui-même poser sa main sur ton cœur. Alléluia. Gloire soit rendue au Dieu Tout-Puissant. Il est là. Gloire soit rendue à toi, Jésus. Mon âme bénit le Seigneur et mon esprit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 Jésus est Seigneur, oh mon âme, oh mon âme, bénis le Seigneur. Que mon esprit, oui, magnifie son nom. Son Jésus est Seigneur, il est, il est, il est, il est, Seigneur, il est, il est, il est, il est Seigneur, il est glorieux, il est. aucune difficulté aucune souffrance n'est plus grande que l'amour de dieu n'est plus grande que l'amour que dieu a pour nous que jésus a pour nous le chant dit même dans le tombeau jésus est seigneur dites moi adorateur quelle est la plus grande détresse ou quelle est la plus grande souffrance que la mort et l'éternel pour te montrer en exemple qu'aucune situation n'est plus grande que lui, qu'aucune situation n'est plus glorieuse que lui. Lui, il a vaincu la mort, il a vaincu la plus grande détresse, il a vaincu la plus grande tristesse pour te montrer que tout ce que tu traverses, toutes les souffrances, toutes les amertumes, oh, toutes les inquiétudes dans ton cœur, ne sont rien devant sa gloire. Alléluia. Puisse Dieu s'onder nos cœurs, puisse Dieu délivrer nos cœurs. Alléluia. Gloire à gloire, gloire à l'agneau, Chantons gloire, gloire, gloire. I go. Run. for L'agneau est souverain, l'agneau est souverain, l'agneau est trois fois saint, l'agneau est souverain, l'agneau est glorieux, l'agneau. Es souverain, oh l'agneau, l'agneau, verra Oui, tu es souverain, Jésus. Oui, tu es souverain, Papa. Oui, tu es glorieux, Jésus. Oui, tu es, tu es. Tu es, tu es les, les mots nous manquent même pour nous exprimer envers toi Tellement que tu es tout pour nous Tu es tout pour moi, oh. Agneau de Dieu Tu es tout pour moi, oh. Jésus Oui, tu es tout pour moi, oh. Agneau de Dieu tu es tout pour moi, oh Jésus, moi je n'ai personne derrière moi, je n'ai personne devant moi, tu es tout pour moi, oh, oh Jésus, il n'y a personne derrière moi, personne devant moi, tu es tout pour moi, oh, oh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 Naïsé, souna dre moua. Gaye à na de bao. À na de bao, naïsé, souna dre moua. Onan anement, béni, moua. De bao, naïs, ou an anement. En biamon, bagnignole. En biamon, yo, yo, yo, ya. wa. André Mouale on a un nom, au on a Jésus, oui, tu es tout pour moi. Oh. Agneau de Dieu, tu es tout pour moi. Oh. Jésus, à cause de problèmes, tu pleures. Tu pleures jour et nuit C'est tellement difficile que tu pleures Que tu pleures jour et nuit Ne mets pas ta foi en un homme Car l'homme il peut te trahir mais mets plutôt ta foi en Jésus Et tu verras, il agira oh, seulement Dis-lui qu'il n'y a personne derrière toi Qu'il n'y a personne devant toi Qu'il est tout pour toi je n'ai personne derrière moi, personne devant moi, tu es tout pour moi, oh, oh. Jésus, tu es tout pour moi, oh, Agneau de Dieu, oh. tu es tout pour moi, oh, Jésus, oui, tu es tout pour moi, oh, Agneau de Dieu, oh. tu es tout pour moi, oh, Jésus Oh, tu es tout pour nous, Seigneur Tu es toute notre vie Tu es tout ce que nous avons Tu es tout ce que nous désirons Tu es tout éternel Oh, géez yeah, à yeah, toi, nadebao à toi, nadebao Na yise, ba yo sunadre yze suna dre muale anan mon ben ni deba anan yo yo yo ya wa suna mouale muale Sous-nadre, moi à toi, debao, à toi, Nadebao, naïsé, sous-nadre, moi Jésus, tu es tout pour moi, Agneau de Dieu, tu es tout pour moi, moi je ne je n'ai personne devant moi, tu es tout pour moi. Oh, oh, oh, oh Jésus, il n'y a personne derrière moi, personne devant moi. Tu es tout pour moi. Oh, la goye, na y se, sunadre moi. Hey Son adresse mouale Personne derrière moi, hey, personne devant moi, tu es tout pour moi, oh, oh hey. tu es tout pour moi, oh, oh, oh. Ah, Jésus, tu es tout pour moi, oh oh, oh, oh Jésus, tu es tout pour moi, oh Papa, tu es tout, tu es tout pour moi oh. Oh, oh Jésus, il n'y a personne derrière moi. Personne devant moi. Tu es tout pour moi oh. oh yeah la gosse. Souna Dremoua gaye Adwana de Bao Adwana de Bao Naïze Souna Allez Jésus Alléluia Merci Seigneur pour ce moment Alléluia Mmh, comme il est bon de se retrouver dans la présence du Seigneur. Alléluia. N'est-ce pas, chers adorateurs? Il est bon. Il est bon de se retrouver dans la présence de Dieu. Alléluia. Glorifié soit le nom de Jésus. Oh, mon Jésus, combien de fois tu es bon. Combien de fois tu es grand. tu as changé toute notre vie, toute notre vie, tu as changé toute notre vie, éternel Dieu Tout-Puissant. Merci, Papa. Merci. Tu vas encore dire merci à ton Dieu ce soir. Tu vas lui dire merci pour ce moment qu'il a permis. Tu vas lui dire merci pour le courage et la force qu'il te donne d'être compté parmi les adorateurs. Alléluia. Tu vas dire merci à ton Dieu ce soir, encore une fois. Lago aïe, yo a pas ayo, moussou n'y a pas de moussou yeah. moussou où est La gonorâe, la lago la gonorâe, la gonorâe, la gonorâe, la gonorâe, la gonorâe, la gonorâe, la mon mon cagri voilà, zibo, jésus, aïe, La lago, aïe, La aïe, Ayo, ka, ayo, Jésus, barimou, yé, manka, manka, grille, ou ou zibo, Jésus, ayo, lago, ayo, nyon, moussou, nyon, ayo, Ayoka Ayokale Jésus Baribou okamoka oh, yeah. oh, Okamonkagridem Ouye Wana Zibo Jésus Merci Seigneur Jésus Merci ah. Papa Merci Oh Jésus, merci, Jésus, merci, oh, merci, oh, merci, Seigneur, oh, yeah, pour tes bienfaits, je veux te dire merci, oui, Seigneur, merci, Seigneur, Jésus, merci, Papa, merci, Seigneur, merci, oh, agneau, merci, Seigneur, merci, oh, merci, oh, pour tes bienfaits, Et pour tous les adorateurs, nous voulons te dire merci, la L'aguaïo, ayo l'aguaïo, l'aguaïo, l'aïo, l'aïo, l'aïo, l'aïo, Jésus l'aïo, la l'aïo, l'aïo, est l'aïo, l'a, go Nomusu, a yo, merci Yahweh, merci Jésus, oh, merci Seigneur Jésus. Ah, merci Jésus, oh, merci oh pour ton amour. Mon cœur mon Clame le nom du Seigneur Jésus. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Merci mon Dieu pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci de nous avoir permis de te louer. Merci de nous avoir permis de t'adorer. Merci de nous avoir permis de te chanter. Merci de nous avoir permis de nous réunir sur cette plateforme afin d'élever ton nom. Merci mon Dieu. Merci pour tout. Sois magnifié encore une fois. Que ton Saint-Nom soit élevé. Alléluia. Chers adorateurs. Disons encore merci à notre Dieu pour ce moment que nous avons passé en sa présence. Disons-lui merci pour ce moment que nous avons passé en sa présence. Qu'il est beau, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Qu'il est beau, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Car c'est là que Yahweh descend sa bénédiction en abondance. Car c'est là que Yahweh descend sa bénédiction. Bénédiction abondance. il est bon le Seigneur, le Dieu des Hébreux, le roi des rois. Quand il passe, tout fait silence. Quand il s'élève.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 que Yahweh descend, sa bénédiction en abondance. Shalom, shalom à tous. Shalom à tous mes frères, mes soeurs, mes mamans, mes papas, soyons tous bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus. Soyons glorieux, soyons zélés pour l'évangile de Dieu. Soyons des adorateurs, adorants en tout lieu et en tout temps et surtout en esprit et en vérité. Que le nom de l'éternel Dieu Tout-Puissant soit béni et soit glorifié encore dans les siècles des siècles. Amen, nous avons prié.